à vous, euh, encore une fois, d'être là. Je suis contente de pouvoir vous remettre ce deuxième diplôme parce que vous, êtes, euh, vous avez bien bossé toute l'année. Vous m'avez vraiment montré que vous aviez à la fois cette envie de travailler sur vous, de vouloir aider vos clients, cette opportunité parfois, à des moments donnés, euh, dont, vous avez, dont il a fallu faire preuve, preuve pour euh, continuer malgré euh, tout ce qu'on peut rencontrer, surtout avec cette année de Covid qui a été compliquée. Mais en tout cas, euh, voilà, je voulais vraiment vous féliciter je suis vraiment très fière de pouvoir vous compter parmi, parmi nous dans ce, dans ce groupe qui j'espère va encore grandir. Mais ce qui me remplit vraiment de joie, c'est à chaque fois la même chose, c'est d'imaginer que vous allez avoir des clients, que ces clients vont être heureux, que, que vous, vous allez vous épanouir, qu'on va aider le monde entier finalement à être de mieux en mieux. On va apporter notre petite pierre à l'édifice, sachant que chacun de son côté y participe d'une manière ou d'une autre. Et pour ceux qui ne le font pas, ils feront mieux la vie d'après. Ouais, C'est la seule chose qu'on peut dire. Mais on les aime quand même. On les aime quand même. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.